Bien, estamos aquí con el profesor Jordi D. Uberman, Mucho uno gusto. de los filósofos e historiadores del arte más importantes de nuestro tiempo. Bienvenido a la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor. Sí. Es un placer tenerlo aquí. Un placer también para mí. Y además, tener la oportunidad de platicar con usted de algunos temas muy, muy actuales, muy importantes para México, uh -huh. es en el ámbito de su especialidad, porque usted publicó un libro el año pasado. Uh -huh. dedicado a la migración, uh -huh. en coautoría con una poeta griega, donde reflexionaba sobre los migrantes, pero también sobre las imágenes sí. de estos migrantes. Sí. Como sabe, en nuestro país, la frontera con los Estados Unidos implica que tenemos ese, ese fenómeno de la migración constantemente. Sí, lo sé. Y ahora, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propone la construcción de un muro, un muro para evitar la migración. Pero no será, profesor, me gustaría preguntarle, que este muro intenta evitar la migración de las personas, pero tal vez también la migración de las imágenes de las personas? Um, disculpe de hablar en francés. No, no, ¿eh? no, no, por favor. Um, Donald Trump no va a jamais rien empiechar. Hilá, mm -hmm. beaucoup de poder, pero. Mais... Ce pouvoir n'est rien en face de la puissance de mouvement des, des gens, des êtres humains, comme des images. Donc, euh, de toute façon, euh, la migration ne va jamais cesser, jamais. Euh, mm -hmm. on, a, on a compris dans la science anthropologique mm -hmm. que s'il y a aujourd'hui un homo sapiens, c'est parce qu'il a été d'abord un homo-migrant. Euh, Quelqu'un qui resterait toujours euh, au même endroit deviendrait euh, complètement bon idiot, <rire> de toute mmh. façon. Alors, euh, euh, je n'ai pas écrit un livre sur la migration, mmh. et je dois <coughs> dire modestement que je ne suis pas spécialiste de cette question. Simplement, c'est vrai que, d'une part, euh, la... La théorie des images qui m'intéresse mm -hmm. et que j'ai essayé de prolonger à partir d'Abi Warburg, c'est l'idée que les images mm -hmm. sont des opérateurs de migration. Les images okay. sont faites pour migrer. Une image par excellence, c'est le genre d'image que Warburg aimait beaucoup, mais aussi Walter Benjamin, c'est les timbres mm -hmm. postes. Donc vous prenez un timbre poste, c'est une petite bien, image, hein. Hein, vous, vous collez euh, mmh. sur l'enveloppe, le, et alors l'image va, va vous aider à mmh. transmettre une parole d'un côté à l'autre de, de la frontière. Euh, Warburg avait montré que <coughs> même euh, l'art de la Renaissance, Florentine ou Toscane, qui est tellement fier de, de lui-même, euh, il ne serait pas possible sans euh, tout un jeu de migration, euh, etc. Euh, maintenant, euh, il y a une situation actuelle dont mm -hmm. vous parlez. Et au fond, là aussi, euh, je, je vais répéter le mot modestie. Euh, J'ai simplement fait un commentaire d'un poème mm -hmm. que je trouve euh, très, très beau, de Niki Giannari. Mm -hmm. Qui n'est pas un auteur reconnu, même en Grèce, euh, qui est aussi une activiste euh, euh, dans un, ce qu'on appelle en à Thessalonique un dispensaire social mm -hmm. et médical où on, on, on soigne gratuitement les gens qui n'ont plus aucun droit, les, les gitans. Les migrants, les gens qui n'ont plus la sécurité sociale, etc. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans une ambiance an anarcho-autonome, hein, vous mm -hmm. voyez ça, euh, et qui est d'une humanité extraordinaire. Donc moi, très souvent, j'écris des choses par admiration pour, euh, yeah. pour un objet.